Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir le deuxième épisode de la série de vidéos sur les 5 meilleurs decks pool 1 pour monter. Euh, le ladder en pool 1 pour débloquer, euh, développer tout simplement votre collection. Il y a plein d'arguments pour euh, jouer en pool 1, pour tryharder pool 1. C'est une vidéo qui s'adresse évidemment aux nouveaux joueurs, mais pas que. Euh, voilà, je ne vais pas reprendre l'introduction que j'ai faite sur la première vidéo de la série. Je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu quel est l'intérêt, quel est le but de cette série de vidéos. Dans la première vidéo, il y avait le premier deck pool 1 que je vous avais proposé qui était le deck euh, Moon Girl Dino. C'est évidemment des versions que j'ai travaillées, des versions que je trouve les plus fortes, les plus optimisées. Euh, cette deuxième vidéo euh, va mettre en lumière donc, le deuxième deck, qui est euh, pareil, un deck emblématique. Alors les 5 decks sont des decks emblématiques, mais celui-là peut-être encore plus, parce que celui-là, un peu comme d'ailleurs le Moon Girl Dino, il est joué en pool 2, énormément en pool 2, euh, et il est un petit peu joué en pool 3, même si c'est des versions un peu différentes, mais il est quand même joué en pool 3. C'est une version Kazoo. Alors, il y a une carte qui existe en pool 2, mais qui n'existe pas en pool 1. Et là, nous sommes en pool 1. Euh, c'est le Killmonger. Killmonger qui détruit tout euh, pour 3 mana, 3 de puissance, qui détruit tous les petits 1. Donc, c'est pour ça qu'il est à dans cette version. Je l'avais dit un petit peu dans la vidéo précédente. C'est qu'en fait, euh, le, le but de ce deck, le gameplay de ce deck, c'est de faire bon Angela au Bishop, T2, T3. Kazar, T4. Blue Marvel, T5. Onslow, T6. Et là, déjà, vous. Attendez, il y a mon coussin qui, qui part. Euh, là, déjà, le plan de jeu, il est différent. Parce que dans l'autre deck, les T1, en fait, c'est ça l'idée. Les T1, on les joue tour 6, dans la version pool 2, pour éviter de prendre Killmonger. En fait, on n'a pas l'initiative dans l'autre deck. C'est-à-dire qu'on fait Angela, Bishop, si on a. Khazar, Blue Marvel. Normalement, ça ne fait pas beaucoup de points. On a tous nos T1 qu'on a stackés dans la main. Et à la fin, le gars il joue ses cartes. C'est lui qui a l'initiative. Donc il joue d'abord. S'il a Killmonger, bah ça tue rien. Et ensuite, nous on joue tous nos T1. Et tous nos T1, ça récupère plus ou moins tous les lieux. Et en plus, avec Khazar et Blue Marvel, ça prend beaucoup de points. Sauf que là, c'est pas pareil. On n'a prend... on pas peur de Killmonger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer dans la curve. T1, je joue un T1. T2, je joue Angela. Ou deux T1. Vous voyez, donc on balance, on balance. Et c'est pour ça que ça nous permet de jouer on slow. J'aurais dû commencer par là parce que je. Je, je suis parti dans un, <rire> dans un sens contraire pour finir finalement sur quelque chose de facile. Bref, voilà. D'où l'intérêt de jouer un slow dans cette version et qu'on ne peut pas jouer, enfin, euh, c'est pas euh, logique de la jouer en pool 2. Euh, ce deck-là, d'ailleurs, en pool 2, c'était le deck de Xari. Bref. Donc sinon, c'est que des cartes que l'on connaît, évidemment. Des petits T1 avec Electra qui est une carte incroyable, je trouve, euh, bah, en, en pool 1 parce qu'il y a énormément de T1. Tous les decks jouent des T1. Euh, ce qui n'est pas trop le cas en vrai des decks pool euh, 3, j'allais dire pool 2, pool 2, il y a quand même pas mal de T1 mais pool 3 il y a vraiment des decks qui jouent parfois pas de T1, surtout par exemple avec les decks surfeurs d'argent etc. Il euh, y a la roquette qui est 4, euh, possiblement 4 de puissance, le nightcrawler qui se déplace, le corps qui pourrit le deck, la squirrel qui est magnifique en plus et qui fait beaucoup de points, le petit wandu parce que c'est cool, euh, parfois ça peut casser un blue marvel, un kazar, quelques cartes clés hein, euh, en pool 1, euh, finalement il y a quand même des cartes qui sont un petit peu au dessus d'autres, en tout cas en termes de deck building. Le Ant-Man, on connaît bien. Après, voilà, euh, ces cartes-là, on connaît. Let's go. Euh, je pars en game. Deuxième deck. Bim. Alors là, nous sommes au rang 50. C'est un peu ce qu'on a vu dans la première vidéo. C'est que les decks que je vous propose euh, vont vous apporter entre 70 et 80% de win rate, voire même plus. Jusqu'à un certain rang. Alors, c'est vraiment le, la crème de la crème, hein, ce que je vous propose. En tout cas, vraiment, je les ai travaillés, je les ai testés, etc. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain rang, normalement, vous êtes censé être pool, pool 2. Euh, bah typiquement le rang 50. Je trouve qu'à partir du rang 50, euh, on va dire que normalement c'est au rang 30 à peu près. Je, je, Peut-être j'ai une connerie, mais... Est-ce qu'on fait nightcrawler maintenant Non, bah Wundu maintenant. Ouais. Normalement au rang 30, on est censé passer pool, de, pool 2. Euh, Peut-être même avant, enfin... Bref, euh, ce que je veux dire par là, euh, je veux juste, Angela ici, c'est que... Quand vous commencez à être en 40 et rang 50, moi je vraiment le, le la, la, euh, comment dire le, le plafond pas le, plaf, pas le plafond non c'est pas le mot attendez le gars s'énerve <rire> pas le plafond c'est pas le mot <rire> euh, la résistance voilà la résistance elle commence au rang 50 parce que là il commence à y avoir des gens qui restent comme vous pool 1 et donc ont des decks un peu optimisés donc si vous avez envie de vous tenter le rang infini ou D'arriver au rang 90 qui vous donne 500 or en pool 1, bah là votre win rate il sera plus à 55-60 parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes donc les decks c'est un peu tous les mêmes donc ce sera à peu près 55-60% de win rate. Mais ce qui est déjà intéressant parce que justement c'est à partir d'un certain rang où là ça demande vraiment une micro-précision dans votre deck building. Si vous avez un deck grossier, vous passerez pool 2 facilement. Par contre, à un moment, si vous voulez monter et rester pool pour... 1, ah, là, ça va être plus compliqué. J'espère que c'est clair, mais je suis pas sûr que ce soit parfaitement clair. Bref. Non. Ça, ça. Et ensuite, on va Blue Marvel Onslow au centre. Ça devrait nous faire gagner. Beaucoup de points à droite, beaucoup de points au centre. Efficace, brutal, il n'y a pas Killmonger. Voilà, ça c'est vraiment... Alors, je n'ai pas envie de classer les decks parce que c'est plus une histoire de pierre-feuille-ciseaux vu qu'il n'y a pas énormément de decks. Il y en a 5 en poule 1. Alors, en tout cas, j'en ai vraiment trouvé 5 qui étaient au-dessus des autres. Euh, après, il y a des alternatives. Hein. On peut jouer ce deck-là sans slow si on veut. On peut faire des petits changements, mais... bon, En général, je vous conseille de garder les, les decks tels qu'ils sont parce que... Voilà, il y a du test derrière, quoi. Ok. Et ça me permet à gauche de gagner. Pas enfin, d'être égalité à gauche s'il fait rien. Oh, peut-être pas. Mais dans tous les cas, je gagne au centre et à droite. Alors à gauche, je perds. Mais large devant au centre. Et de toute façon, si ça fait égalité, c'est l'écart qui compte. Et en écart, là, on est, on est énorme. L'avantage je dirais, donc oui j'ai pas envie de classer les decks en disant ce deck là il est meilleur que l'autre et tout C'est juste que c'est une histoire de, de lieu aussi parfois Et de situation Typiquement le deck Moon Girl Dino, quand vous avez Moon Girl Dino Vous avez presque tout le temps gagné Mais vous l'avez pas tout le temps Ce deck là est peut-être un poil plus équilibré Parce qu'il est un peu moins combo Par définition hein, les decks combo sont un peu plus instables Un peu moins stables que les, que les autres Et ça, c'est plutôt un bon lieu pour nous. Alors, on snap T1 tout le temps. Vu que c'est des bons decks, c'est deck, des decks qui vont même sur une session un peu compliquée. Vous allez au moins toujours avoir plus de 50% de one rate. Donc, c'est vraiment un gain, de, un gain de temps, en fait, hein, de snapper T1 avec ce genre de deck. Oh, l'Angela qui part, c'est chiant. Ça, c'est mieux. Atlantis. On électra maintenant, je crois que c'est ok. Electra Ant-Man. Non, Nightcrawler. On envoie tout de suite Nightcrawler à gauche. On évite de se faire euh, Electra, notre Nightcrawler. Boum. Des cailloux. Oh. Ça. Ah. Ouais je le fais maintenant parce qu'il peut jouer Electra même si j'ai plein de terrain Wolfsbane. il a pas mal de points à droite après j'aurais beaucoup aussi là je vais mettre le petit loup ici et puis on sera en mode Blue Marvel on slow à droite ça me paraît pas mal en fait on dit souvent que la méta poulain elle est plus facile à jouer elle est plus facile parce qu'il y a moins de cartes c'est vrai mais c'est pas totalement vrai alors c'est vrai parce que il y a moins de cartes et donc les combinaisons adverses sont moins nombreuses. Donc on peut plus facilement tourner autour des combinaisons. Mais c'est faux dans le sens où il faut être plus précis parce qu'il y a moins de cartes. Il y a moins de cartes qui peuvent vous sauver des games comme des leaders, etc. Donc il faut être plus précis dans la curve, il faut être plus précis dans le deck building, dans la création de deck. Et il faut être et, euh, et le niveau de vos adversaires est sensiblement plus fort parce qu'en général ils ne testent pas des decks, en tout cas un certain rang. Là typiquement mes, decks, mes adversaires vous voyez ils ont des decks pétés en face. Donc mes adversaires ne testent pas de decks. Ils, ils jouent leur, leur deck qu'ils ont. Euh, avec lequel ils sont arrivés jusqu'au rang 50 en pool 1, vous imaginez Donc là c'est vraiment des très bons joueurs. Mais c'est ça qui est chouette aussi, je trouve. Ok. Ouais, le Night Roller qui a carry ici. Après, voilà le fameux. Mais vous voyez, lui il joue Wallsbane. Il joue Blade. C'est un peu bizarre parce que quand tu joues Blade, ça veut dire que tu joues la version Pool 2 en fait. Où tu vas tout balancer à la fin et tu t'en fous de ta défausse avec Blade. Mais le problème c'est que si tu joues ça, ça veut dire que tu joues pas Wallsbane. Au Wallsbane, il faut jouer curvé. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça me plaît. Est-ce qu'on squirrel maintenant Je crois pas. Je risque d'avoir des mana flottants, des tours flottants dans cette game. Donc je pense que je veux juste en la T2. Au milieu. Et comme ça je vois le lieu avant. Ok. Ah, il est magnifique ce squirrel girl. Ça c'est un des arguments que j'ai avancé dans la vidéo précédente. C'est le fait d'avoir des bons... Des jolis skins et d'avoir les deux... D'avoir deux decks... Enfin, d'avoir le même deck sur les deux serveurs, forcément. Mais, par exemple, en tournoi, bah, vous avez des skins que vous préférez sur le premier serveur. Vous jouez celui-là, quoi. Encore une fois, c'est très simple ce que je viens de dire. Mais je crois que j'ai rendu la chose compliquée. J'ai vraiment un problème, moi, avec ça. <rire> non, mais sans blaguer. Hein. J'ai vraiment un gros souci, en fait, hein, avec ça. Ok. Bon. On est pas mal quand même, Kazar, slow à gauche, on a énormément de points, et T5 on balancera tout sur la voûte, Hop. on peut prendre Enchantress, c'est le problème, Enchantress c'est une des cartes qui peut être jouée, pas dans tous les decks, c'est pas parce qu'il y a les dinos, en vrai fait, le truc c'est que le timing, Voilà bon, moi je joue un slow et je joue sur la même ligne, mais parfois il y a un Kazar à gauche, un Blue Marvel à droite, et en fait Enchantress va être hors timing et donc va for pas forcément faire gagner. Ouais, j'aime bien l'idée. Hein. J'aime bien l'idée. Ouais, le Hunslow il est monumental. Hein. Et je pense qu'il joue pas Enchantress dans son deck. Dans un deck comme ça, il n'y a pas Enchantress. Mais Enchantress, il y a un des decks que je joue que avec Enchantress dedans. Enfin, un des decks que je vais vous proposer. Où dedans, il y aura Enchantress. Ouais, bon là, j'ai un milliard de points. Là, honnêtement, avec cette sortie, avec la Sakar qui a mis Blue Marvel gratuitement, je pense que j'aurais battu des poules 3 après des poules 3 sans Killmonger encore une fois. Ce deck là il se prend en Killmonger quoi. Et voilà pour le moment je vais essayer de comparer un peu les decks. Et c'est vrai que pour le moment, si vous voulez un deck stable, fort et stable, mais par contre assez. Pas ouais, évident, ouais. Ouais non fort et stable, vous avez celui-là. Et si vous voulez fort et instable, vous avez le moon girl. Je pense que ça dépend également des matchups. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont jouer. Il des, des, y a des petits malins qui vont jouer Electra. Et pour le coup, avec ce deck, ça peut être compliqué. L'avantage de l'autre liste, même s'il y a Dino, c'est qu'on est moins fragile à Electra parce que les Dino, ils arrivent tardivement. Alors les Dino, ils arrivent T5, T6. Nous, quand on fait Khazar, T4, et qu'on a l'initiative et qu'on fait Blue Marvel sur la même ligne, et que lui ensuite fait Enchantress, c'est un peu compliqué dans ce genre de cas. Est-ce qu'il a un T1 dans son deck Il a pas forcément de T1 Donc je vais Nightcrawler Mais il aura sûrement un T2 Il y a plus de T2 que de T1 Donc par exemple le Rocket je vais plutôt le jouer T2 à gauche Je pense Daily Buggle, bon on va voir tiens On va voir l'info Il a une Angela Euh. Bah écoute on va Angela à gauche Je pense On va tout bourriner à gauche, on va enlever le Nightcrawler Et mettre les 3 ça dépend ce qu'il joue. Angela aussi. Donc ça veut dire qu'il joue des T1. Donc gardons Electra quand même. Ça et ça. A le snap. Ah, il va me voler ma main. Mais c'est pas très grave. Elle sera vide. <rire> Logiquement, elle sera vide. C'est un deck par exemple où j'aime pas mettre Chavez. Parce qu'en fait, la draw T6 ça, elle est importante. Genre, piocher T6 un Khazar ou un Blue Marvel ça a du sens. Alors quand vous avez un Khazar ou un Blue Marvel on board, un des deux et que vous piochez on slow, ça a du sens. La Chavez elle est bien quand en T6 vous n'avez plus envie de piocher de cartes Typiquement dans le deck Dino on a Chavez parce qu'on n'a pas envie de piocher euh... enfin, Dino T6 ça sert à rien si on n'a pas fait avant quoi oui. On peut essayer d'abandonner au mid hein. Ok On peut essayer d'abandonner au mid Au mid il y a Angela il y a un peu de points Pas envie de Kazar Je pense que à gauche j'aurais gagné Bon, on verra, après on aura quand même l'Electra qui va être joué, mais là il va... il va sûrement jouer à gauche des petits T1 peut-être. Et Blue Marvel ça risque d'être moche, mais. Ah non Enchantress, ça rien. Vous voyez, hors timing. Bon, en vrai on va Angela, ça, ça. On va faire ça, hein. on lui donne un autre slow qui proc pas. À part s'il joue son Blue Marvel maintenant. Dans ce cas-là, ça peut être un peu chiant. Ben, vous voyez, typiquement, lui, il joue un deck, on va dire aggro, hein, peut-être avec Kazar, etc. Sûrement. Mais Et le fait d'avoir Enchantress, ça lui bloque un peu sa curve. Donc, vous voyez, faut... j'insiste je... un peu sur Enchantress, mais c'est une carte qui, on peut se dire, il faut la mettre, forcément. Parce qu'il y a les decks Dino, il y a les decks Kazar, il y a les decks continue classiques. Il y a les decks ongoing aussi avec Spectrum, etc. Donc en fait, la carte va tout le temps, tout le temps, tout le temps marcher dans 100% des cas. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais c'est souvent vrai. Mais en fait, c'est juste que parfois, son timing est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'elle arrive, mais elle ne fait pas gagner. Ah, Electra, c'est chiant. Bon Electra. Oh. Bon En vrai, on est repassé devant au centre. Il nous vole on slow. Il nous a volé on slow. Je pense qu'au centre il va essayer de gagner. Donc je ferais bien un truc du style Iron Man au centre. Et Nightcrawler Korg à droite. Je faire ça rapide, efficace. J'ai beaucoup de points à droite. J'ai 10 points qui devraient suffire. Et au mid euh, il a cet Angela donc il se dit si je joue d'une carte, je vais prendre des points en plus. Après, logiquement elle est sur concede. il connaît ma main. Vu que c'est la sienne. Il sait qu'il y a ce play Iron Man Korg qui est fort. Après, il peut se dire que je peux avoir Iron Man à droite, Korg au mid. Et dans ce cas-là, il pourra peut-être gagner. Il est en train de calculer, j'imagine. Le fait d'avoir Ant-Man aussi, c'est bien. Et lui a priori il joue pas un deck. Je pense pas qu'il joue un deck Blue Marvel, etc. Parce qu'il joue enchantress. Euh... Après, son câble lui a donné Electra. Ouais, non, en vrai, peut-être. Hein. Mais il joue câble déjà. Donc, il joue un deck un peu contrôle. Mais, ouais, typiquement, il joue un deck contrôle. Peut-être pas optimisé. Quoique. Okay. Je suis. Ouais, je peux pas savoir. Ouais. Ça, mais je peux pas savoir. Doctor Strange. Oh, bon, ça ramène. Euh... Ah. C'est intéressant le Strange top decké là. Bon il perd quand même. Hein. Et c'était intéressant son Strange top decké. Fraîchement top decké. Franchement il y avait moyen de surprendre. Hein. Ça n'a pas suffi mais... Il y avait moyen de surprendre. Et ouais n'hésitez pas à me dire. Euh, même sous chaque vidéo. Hein, on n'attendait pas forcément les 5. Les 5 vidéos sur le... la série Pool 1 mais... Quel deck... Enfin déjà, si vous, vous avez envie de tryharder... Non... Euh... Mais... Ah. On va faire ça. Ouais, si vous, vous avez envie de tryharder en poulain, et avec quel deck vous allez le faire quoi. Après, on peut changer parfois, mais... Ah, ah ça va en vrai. Ouais, ça va. Bah, j'ai quand même une belle main. Hein. J'ai une main, j'ai accès au domaine de la mort avec ce nightcrawler, j'ai une énorme angela. Et j'ai Blue Marvel Onslow. Franchement, je suis pas mal. Ah oui Il y a également... Alors, j'ai pas fait de deck avec Storm. Je ne l'ai pas dit dans la première vidéo. Mais Storm, c'est une carte qui a été donnée gratuitement. Euh, genre, il y a une semaine ou un truc comme ça. Qui n'est pas pool 1. C'est une carte pool 2, mais qui a été donnée gratuitement au début du pool 1. Euh, le truc, c'est que... Je pense que si vous créez un compte aujourd'hui... Je sais pas si vous avez accès à cette carte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu intégrer Storm. Parce que, en fonction de quand vous créez le compte, peut-être vous n'avez pas accès à la carte. Et donc, voilà. Oh, c'est gourmand ça. Bon, on va tout balancer, hein. Meduza Intéressant Meduza. D'être Angela c'est vraiment une super combinaison. Pool 1, pool 2, pool 3. Super. Ça fait beaucoup de points. Hein. Là on déplace tout de suite. Et Electra. J'aurais presque pu tenter franchement l'Electra dans ce tour. En considérant qu'il allait souvent jouer un T1. Mais bon. Autant attendre hein. Je pense que là on a gagné hein. En fait Nightcrawler est vraiment très fort en pool 1 Parce que, à part White Tiger Il n'y a pas grand chose qui peut investir les lieux inaccessibles En pool 3 c'est différent On a du On a de la mis... du mystère négatif J'allais dire Miss Marvel On a Miss Marvel On a Doctor Doom On a plein de petits trucs quoi Bon, ça gagne bien. Ça gagne vraiment bien. Les missions. Bam-bam-bam. On stack. On stack, on stack. Dès que j'ai fini. ce que je vais faire, je pense. Dès que j'ai fini mes 5 vidéos sur les poules 1. J'imagine semaine prochaine. Euh, je passe en pool 2. Et je pense qu'avec euh, les, les crédits que j'ai, je pourrais débloquer. En plus, j'ai beaucoup de crédits. Mais il faut faire attention parce que j'ai pas non plus beaucoup de boosters. Si vous jouez beaucoup. Ouais, en fait, si vous créez un deuxième compte, mais que vous jouez que pour les missions... Là, on va Bishop Khazar. Je suis pas sûr qu'on ait la possibilité de... Je pense juste faire ça. Donc ouais, si vous euh, faites que les missions, vous n'allez pas avoir assez de crédits. Enfin, si vous allez avoir ces crédits, mais vous n'allez pas avoir assez de boosters pour augmenter les cartes. Et là, puisque je joue beaucoup avec cette série de vidéos, et puis en général, le week-end, je joue que sur ce compte-là. Bon. Ça me plaît. Ça me plaît, bishop, Kazar, Unslow. Euh, alors le bishop, clairement c'est un truc où vous pouvez mettre un autre terrain à la place. Je trouve que bishop c'est quand même intéressant dans certaines situations. Mais euh, c'est pas choquant de mettre un autre terrain. Master. Oh waouh wow. c'est des points en vrai C'est pas mal de points Intéressant J'ai peut-être fait une erreur avec mon bishop par rapport à cet enchaînement Après c'est pas si grave je pense Je vais Blue Marvel on slow Je vais pas Khazar Blue Marvel On Slow Je pense que ça change rien C'est quand même gagné mais ça reste quand même une petite erreur, j'aurais dû mettre Bishop au centre pour me dire que si je pioche Blue Marvel, j'ai mon T4, T5, T6. Rocket, Blade, Odin. Ouais c'est pas mal hein. Bah, en vrai, même au mid ça me fait gagner. White Tiger, mais ça me fait gagner à droite, ça me fait gagner au mid. Et c'est 8 points. Ah c'est gros, hein. le Kazar, Blue Marvel, Unslow, il est... Et puis le truc, c'est que les joueurs qui ont l'habitude du pool 2, ils se font avoir parce que, encore une fois, le pool 2, le un, un, en, en pool 2, Unslow n'est pas joué. à cause de ce Killmonger et de la courbe de mana que l'on choisit. Terre sauvage Juste Korg, je ne veux pas faire Electra J'ai pas, pas envie de tuer juste un petit raptor à la con Et c'est bien pour nous le raptor Plus de clonage J'ai vraiment envie de faire des trucs comme ça Querelle juste. Je crois qu'on va juste querelle. Ok. Bishop au centre. Ouais, on va Bishop au centre. Into Bishop à droite, Woundou à droite. Into Blue Marvel au centre, Blue Marvel au centre. Un truc comme ça. Bon en vrai Wonduka Martage euh, fait pas grand chose. Si hein. ça va détruire le, la pomme de terre qu'on lui a mis. En fait le counter de ce deck il est quand même assez rare. C'est un deck contrôle avec enchantress vraiment basé contrôle pur. Avec des spider woman, des enchantresses, des cartes comme ça vraiment avoir que des cartes chiantes parce que même spider Woman c'est chiant contre nous vu qu'on a des bords pleins et ce deck là petit teaser si je peux dire euh, il est dans les 5 decks euh, pool 1 il est peu connu pour le coup mais bah, Rocket hein, c'est mieux hein. Rocket c'est mieux Il prend son temps, il prend son temps, euh... un peu chiant, j'aime bien que ça aille vite Game de 3 minutes quoi, faut que ça aille vite quand même Enfin moins de 3 minutes, 3 minutes je crois que si tu utilises le temps à fond non Non peut-être pas Dommage pour la roquette Moon girl, il y avoir du dino Il y avoir du dino Ouais, il snap, aussi. je peux comprendre. Il peut y avoir du dino. Est-ce qu'on arrivera à battre dino euh... On va avoir beaucoup de points sur les trois lignes. La question c'est est-ce que deux dinos ça me fait pas perdre En termes de points, c'est énorme. Hein. Après, il a Moon Girl, il a pas forcément dino, on va voir. Mais sur Dino, on a le droit... après on a le droit d'en de... de... perdre une aussi. Hein. Justement, Moon Girl Dino, c'est une combinaison qui est pas trop battable en pool 1. Mais c'est une combinaison qui est un peu instable. Faut voir je pense qu'en vrai s'il fait après il a pas besoin de moon girl avec dino il y avait la cuve bon ça fait toujours plein de cartes en main ah merde c'était à moi de cliquer pardon on va voir il y a dino on va compter il y a dino on va compter il va sûrement dino mid, parce qu'à droite on gagne. Alors si on fait ça et ça, lui, il est à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 19, on va le compter je crois. Là j'ai 9 Avec Blue Marvel je rajoute 4 Avec Ant-Man J'ai 13 13 et lui il est 5 Non il est 6 9 Là. 9 plus 2 21 J'ai 21 Et au centre est-ce que je peux gagner 10. 11, 12, 13, 14. Non. On ne voit pas. Alors. On ne pas. Lui, il a 25. Euh, il a 14. Et sa créature, elle va être... Euh, 17. Donc, il a 21 au centre. 21. Bref ce qu'il récupère en main donc c'est 21 Donc on va dire 21 au centre 21 nous on a J'aurais pas dû calculer à droite J'aurais du tout Directement calculé ici je crois Antman il est 6 On a 10 et 6 16 16 et 3 9 21 Je crois que j'ai que 21 Ouais, j'ai 21 au centre, donc ça fait égalité au centre. Le problème, c'est qu'à gauche, je gagne. Égalité. Et là, il gagne, mais à l'écart, il est plus gros que moi. Ouais, à l'écart, il, il gagne à l'écart, je crois. On a bien fait d'abandonner, mais ça se joue à un point près. Hein. Ça se joue sur... Euh, ouais. Double Dino, quoi. Bon. Et en plus, là, c'est vraiment... On, on perd parce qu'en plus, c'est Dino sur la cuve qui fait que son Dino, il est toujours à 17, quoi. Et sinon, on gagne, en vrai, hein. Sinon on gagne. C'est ouf. Hein. Après nous aussi on a profité du double Blue Marvel. Hein. Ah ça c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Après on a Unslow. Ça peut mais... Watu. les arts on s'en moque. On a même plutôt une carte très faible contre nous. Bishop Kazar au centre On mettra Blue Marvel au centre Onslow au centre Et puis euh, les T1 vont aller à gauche et à droite hein. C'est bien d'avoir Bishop maintenant il va être gros Je pense que la lutte de droite elle est toujours gagnée Les effets continus sont désactivés. J'ai pas envie de mettre ant mana à droite. Non, je vais faire ça. A le snap. Pas forcément Electra maintenant vu qu'on a un tour de plus. Electra elle sera très forte à gauche pour détruire son Watu. Techniquement, ça c'est cool. Ouais. Techniquement, c'est cool. Bon, slow. Et c'est au prochain tour que ça se joue. Spectrum, ok. Donc il est bloqué à gauche. Ah, il a beaucoup à gauche. hein. Oh Alors, j'ai gagné non il y à dire mais j'ai beaucoup hein. j'ai 11 j'ai 12 là j'ai 11 ah ouais mais c'est Ant-man donc je rajoute 12 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 j'ai 20 ou 21 et je lui bute je 4 après je lui augmente puniteur je pense que c'est ça mais je crois que mon calcul est je crois que c'est ok mais je suis pas sûr Iron Man. C'est beaucoup au centre. Quand même. Ah si euh, si c'est bon. Ouais c'est bon. Oh c'est tendu hein. 25 ouais c'est ça. 25, 28, 26. Beaucoup au mid mais... Victoire. Ok. Bon, elle était intéressante cette partie. Hein. Là c'était vraiment max point de chaque côté. Hein. Avec le 7ème tour en général... Euh... pas forcément une bonne chose pour nous mais ça nous a permis d'augmenter nos nos draws de combinaison quoi oh. je vais les prendre les Vibranium. c'est vraiment une bonne carte c'est pour 1 mana 4 de puissance avec en plus le fait en fait le fait d'avoir Khazar en main je pense que si j'avais eu Khazar ou Blue Marvel en main je serais... j'aurais fait ça sinon j'aurais vraiment j'aurais pas pollué entre guillemets mon deck de vibranium Hop, hop. Je suis tout de suite son ant-man. Joue un peu curvé. Lézard, ok. on Va devoir aller à droite un peu. Pour bloquer son lézard. Ah. ah. Peut-être pas autant, il y en a déjà beaucoup dans le deck. Il y en a déjà beaucoup. On va aller à droite avec Crawler. Après là on va se déplacer remarquez mais, mais ce qui pollue un peu son amor aussi. Je me dis, je peux piocher un. Je dire un, un slow mais ouais, lon dans l'absolu. En vrai, l'on-slow dans l'absolu, il va il va fonctionner. Vu qu'on va on va tout déplacer, Khazar peut être, peut, peut être sur un, un lieu avec. Euh... Ça marche, hein. Ou alors d'abord, ça dépose. Ouais, parce que de toute façon, ça va déposer euh, Squirrel, Electra, Vibranium. Il peut rester Khazar au milieu. On va voir ce qui va se passer. Après, on a le droit de partir aussi. Vous voyez, on a Khazar au milieu. On a un peu de chance. Quoique que non, en vrai, hein, je pense que ça doit être dans l'ordre euh, d'arrivée. Hein. Donc, le Khazar reste logiquement au milieu, je suppose. Et on finit là-dessus. On peut perdre parce qu'il a Snap également. Il nous donne l'info qu'il est bien. Il nous donne l'info qu'il est bien. S'il a un solo, il gagne. Après, il joue lézard et tout, je suis pas sûr. La mort... Marvel, je vois pas pourquoi il jouerait on slow. Jouer Spectrum, mais ça ferait pas si, si, tant de choses. Je pense que ça le fait perdre Spectrum. Ça fait gagner à l'écart, ouais. Spectrum ça fait 16-16 à droite, mais on gagne à l'écart au centre. Victoire. Bon, ouais elle était attendue cette game. Hein. Elle était quand même attendue. Hein. Bon après, voilà, comme je vous ai dit, euh, je pense qu'à partir de 50, les gens qui restent Poulain en 50, c'est quand même des bons joueurs quoi. Des bons joueurs avec des bons decks qui visent le rang infinite. Alors si vous êtes un très bon joueur ou vous avez un très bon deck, ça va bien se passer. Mais c'est pas comme au début où euh, sur tes 20 premières games, t'en gagnes, euh, gagnes tout. Enfin, t'en gagnes 20, quoi. Oh, Blade maintenant C'est dangereux, non Il joue un deck sacrifice. Enfin, défausse plutôt. Oh, l'île de mûre, super. Ah, je pense que c'est quand même Angela. Après, hein. l'île de Mur ça donne plus... Je pense qu'elle est Angela. Et derrière, je fais squirer le Rocket. Avec n'y a que six Bishop, je suis emmerdé. Mais... Ah, je suis emmerdé, oui et non. Un peu, un peu. Ça s'appelle Groot, ok C'est dangereux, la salle des dangers, évidemment. Ça, ça, ça. Oh, waouh. Oh, waouh. C'est rare, la proba, là. C'est bien ça mais. Non ah, mais faut le faire, on va pas se faire choper trois fois d'affilée quand même. Je crois qu'on va à Electra c'est meilleur que Bishop. Et Electra elle tue un 7. C'est meilleur qu'un slow je veux dire. Et en plus ça profite du Khazar. Je crois que c'est ça. Hein. Après lui il va... Ouais non mais c'est pas mal je pense que je le gagne. Hein. Avec cette Electra sur Blade. Même si je joue un monstre. Euh... Electra c'est l'équivalent de 9 points ici. Hein. Plus 2, moins 7. Hein. Apo. Donc lui il joue une version Défausse avec Professeur X, Spectrum j'imagine. Un peu bizarre. Ouais, typiquement, là, ce qui parle, c'est la, la, la puissance du deck, quoi. Le fait d'avoir un meilleur deck, plus optimisé, mieux conçu, bah, c'est des matchs qu'on gagne assez facilement, quoi. Et la majorité des decks que vous allez rencontrer, c'est quand même pas des decks qui sont très bien optimisés. Et autant, en pool 3, entre un deck parfaitement optimisé et très bien optimisé ou moyennement optimisé, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a tellement de decks. Et en pool 1... Je reviens là-dessus Mais il y a vraiment on, Ça nécessite une précision De deck building Qui est Qui doit être Haute quoi Donc là je peux jouer Un peu comme un euh, Comme un Comme un pool 2 il Angela, Bishop Et ensuite tout balancer Enfin ah, Oui et non Mais ça dépend en vrai Si on pioche Casar, Blue Marvel On jouera vraiment Comme un pool 2 Je pense que le Bishop On va le mettre sur égout il, va, il sera assez gros. Faut voir après, mais ouais, je pense que c'est pas mal. Ah Bah plan B hein. Dommage pour Bishop, mais le fait d'avoir 3 Hulk, c'est gagné. Hein. Bah, genre si lui il en a que 2. On, a, on gagne forcément la ligne. Parce qu il qu'il n'y a pas de Chang-Chi en pool 1. Et si c'est 3 contre 3, on a Blue Marvel. Donc là, euh, ça fait chier parce qu'en vrai, on avait des super plays avec Bishop, Into. Euh, genre Angela, Bishop, plein de T1, etc. Ça change rien. On va se faire gammaiser. Donc ouais, 3 Hulk contre 2 Hulk. Donc la ligne est gagnée. Maintenant, on va se concentrer sur d'autres. Hazard. Ça marche pas en vrai. Ouais, c'est mieux que Bishop, hein. techniquement. Ok. Ouais, il a compris. Hein. Il a compris que ça allait être trop compliqué. même s'il si gagne sur une ligne, j'ai toujours la possibilité d'aller sur une ou d'aller sur l'autre à la fin, et ça c'est trop compliqué pour l'adversaire. Oh. Pas trop ce qu'on va pouvoir mettre là. On a pas de grosse créa. Ok. Colossus. Rocket Colossus, pour le moment c'est un peu étrange. Atlantis. On va faire ça. Super fantastique. Ouais, à gauche ça va être relou. Spectrum qui part, pourquoi pas. Top. peut le bishop Le hein. bishop à droite me dis on sait jamais si je ne pioche pas mon Blue Marvel ou mon Khazar. Mon Unslow il va pas servir à grand chose. Mais je pense qu'en vrai si j'ai pas ces cartes là je vais sûrement perdre. Ça dépend. Après lui il se bloque à gauche. Peut-être qu'il se bloque avec une merde. Ah non Nightcrawler c'est pas vraiment bloqué. Ah zut. En vrai, je peux partir. Hein. Ah, et en plus, il a le Blue Marvel, lui. Franchement, je me fais éventrer partout, là. Bon. Acceptons cette défaite qui est... qui est extrêmement logique. Très mauvaise sortie, lieu un peu chiant pour nous. Très mauvaise sortie. Très très mauvaise, d'ailleurs. Aucun Khazar, aucun Blue Marvel, ça arrive, mais... Quand on a Bishop en main, on peut accepter de garder les T1, je pense. Après ça, ça dépend ce qu'on pioche. Bon si on pioche Kazar, pas forcément. Ah ça c'est bien pour nous. C'est bien pour nous. Hop. Euh, Bishop à gauche, je pense. Angela au centre. On est pas mal là. On a notre Blue Marvel Onslow. T4, on aura soit un Kazar, soit double T1. On a des points un peu partout. Ce sera Blue Marvel Onslow à droite. Ce sera peut-être Electra à gauche pour détruire son Nightcrawler. Ça va ok, Raccoon. Trac Raccoon. Je pense que c'est ça, ça et ça. La mort La mort ça se bat avec Blue, Blue euh, Ouais okay. Juste dommage pour le lézard On n'arrive pas à le proc mais bon c'est pas très très grave Dommage enfin, Je dis dommage en vrai On slow sur Blue Marvel ça fait juste plus un sur tout. Donc dans l'absolu on peut même faire Kazar plus 1 terre hein. On va voir hein. On va voir Vous voyez en vrai on peut faire ça et ça Soit hein. à droite Il est à 12 a le snap. Si on fait ça on est à 10 11 On est à 11 12 Ah non on est à 12 aussi C'est que Khazar Rocket c'est plus intéressant Je crois que je vais Khazar, Rocket. Comme ça, je bute son lézard. Spectrum. Ça fait égalité à gauche. Prendre prend de l'écart ici. On prend assez d'écart. 21-13, 14-3. Ça fait 8. GG. CG. Si je faisais Onslow à droite, égalité ici. Non, je crois que c'était le meilleur play. Hein. Après, peut-être échanger Khazar et l'autre truc, mais. Franchement, ça joue pas à grand chose. Hein. J'avoue que le lieu là, euh, Namor plus ce lieu là, ça fait un gros bébé. Hein. Ah non, ça marchait pas. Juste Namor seul, c'était intéressant, ouais. Ah, dommage. C'est pas joué à grand chose. Hein. Enfin, C'est chiant ce coup, ça. Il n'y a pas de carte clé dans le deck. Parfois, il y a des decks qui vont snap que quand vous avez une carte clé en main. Et là, vu qu'il y a Blue Marvel euh, plus Khazar qu et que vous avez tout le temps l'un ou l'autre dans la main. Je trouve que ça a plus de sens de, de snap T1. Vous donnez vraiment zéro information à votre adversaire et à la fin, même si vous perdez, même si vous êtes en train de perdre mais lui ne le sait pas, bah, il peut partir. Alors que si vous ne snapez pas, il va rester parce que ça donnera l'information. Le snap donne l'information à la fin souvent. Ouais, bon après c'est des petits T1 qui se boostent. Why not Casard. Ah, on peut presque attendre. On va le faire maintenant. On n'a pas énormément de place. Donc euh, c'est pas trop un souci. Autant garder un peu les cartes en main, c'est surprenant. Strong guy, oh il est beau son strong guy. Bishop ah, c'est une bonne carte en son. On va jouer 3 cartes, il va être 4. Ah il va être 4, c'est pas mal. Rien ne me dit que je vais piocher un slow blue Marvel au prochain tour. Orbius. On connaît, on connaît. C'est du pool 2 ça par contre. Ça va être un peu chaud hein. On est devant hein. l'inverse genre ça ça après on est devant à droite on est devant et au mid euh, la roquette elle proc sur l'angela en plus ça nous fait des points low qui fait gagner à droite mais il perd au centre bon avec un seul casar vous voyez ça va être bien Bon, on, a bien mon... on est bien monté là aujourd'hui hein. j'en fais, un... je fais encore une petite Et voyez on n'a pas perdu beaucoup hein. Je crois qu'on en a gagné une sur euh, une sur 5 non à l'inverse 4 sur 5 on a eu 80% de one rate je crois Ok Oh Khazar Blue Marvel c'est strong Azut ah, Ah, il passe à 8, hein, c'est énorme. Ah ça fausse un peu do la donne, ça parfois. Ah je vais à gauche. Oh. Oh, la sortie là. Avec le nightcrawler derrière. Oh lolo. On joue les mêmes cartes a priori, mais... Pas là le même ordre ah bah, je crois que c'est mieux de casser une, un des deux mais ah revanche <rire> revanche je crois qu'il déplace son nightcrawler maintenant bon est ce que ça va suffire ça va pas suffire hein beaucoup de retard quand même à ma gauche hein je pense qu'il faut le jouer maintenant parce que... Borg. Nova. Oh Nova. Quelle angoisse. Quelle angoisse ce Khazar à 6 oh, Il a rien à faire. Il a pioché mon rock. Hey, il a qu'une carte dans la main en vrai. Hein. Là, le Korg, pour le coup, il a bien aidé. Hein. Ah. Va-t-on pouvoir gagner à gauche Traa Dommage, j'avais la sortie. Hein. Hasard, euh... ça va suffire. Bourrine. Ou alors je me dis franchement il a que deux cartes en main, il a peut-être des non, il a pas de rock mais en vrai je peux faire presque ça. Alors il va mettre à gauche et plus sur une autre ligne. S'il a qu'un monstre, il va le mettre à gauche. Et si c'est un monstre, je vais perdre parce que même si je fais ça, je prends plus 4. Mais je sais pas. J'ai pas tant d'écart. En vrai, c'est un peu bizarre, mais ou alors je fais juste ça. Non mais non, je crois que je vais on slow ici. Très très étrange. Je crois que c'est ça le play. Pour prendre les trois lignes. En me disant qu'il peut juste jouer un énorme monstre à gauche. Et dans ce cas-là, il gagnerait à gauche même avec euh, Hans le Blue Marvel. Genre un, un Hulk, une Chavez. Chavez, elle est 18. Hein. Sachant que ça booste son Ant-Man. Hein. Le Marvel... Gagner à l'écart, non Ouais. C'est que Blue Marvel. Si je faisais un slow Blue Marvel, moi je suis à 19, je rajoute... Ouais, non, je perdais. Hein. Vous voyez, je rajoute 4. Je rajoute que 4 en soi, hein. un slow sur Blue Marvel ici. Je gagnais là, je perdais là, je perdais là. Ouais, j'ai raison. En vrai, mon play, il est... est... Mais bon, la bochourie un peu relou et sa sortie, elle était vraiment trop forte. Pour le coup. Bon, elle est dernière. Hein. gourmandise. Ah dommage Après le pic qui nous rajoute un petit coup à la tête là <rire> C'est vrai hein Je ne pas mettre un quand j'ai Angela en main Et je me dis pas je les garde si jamais j'ai Angela Parce qu'à un moment ça, ça peut s'enchaîner vous voyez En fait on peut ne rien faire et à un moment avoir euh, Kazar, Blue Marvel, Unslow Et dans ce cas là tous les T1 on n'a jamais la possibilité de les jouer Et c'est frustrant donc euh, j'ai envie de vous dire au T3 essayez de balancer tout ce que vous pouvez parce que ça peut vraiment bien se mettre T4, T5, T6 et ne pas avoir de frustration par rapport à ça de regret On a mis Aromid C'est con mais ça peut faire peur à l'adversaire en vrai aussi d'avoir le plus 5 sur chaque créa Man, ok. Alors ah, requête qui proc en plus. 36. Hop, ok. Il ah, va falloir qu'il en mette des cartes au mid. Hein. Là, comme je vous ai dit, ça peut vraiment enchaîner, donc... On euh, peut en faire euh, Kazar. Allez, c'est New York. Hein. New York, c'est toujours un peu bâtard comme lieu. Il y en a qui y vont, il y en a qui y vont pas. Si on y va avec l'adversaire, il y va, mais avec plus, on perd. Enfin, en fait, parfois, on est devant et New York nous fait perdre. Parfois, on est derrière et ça peut nous permettre de revenir. Mais c'est un peu RNG, ce lieu. Enfin, en fait, dé... c'est RNG en termes de ce que fait l'adversaire. quoi. Donc, on dépend trop des, des folies ou non de l'adversaire. C'est un lieu que j'aime bien détruire, par exemple, quand je joue un deck avec Scarlet Twitch ou, ou Dino. On gagne, ok. On va faire ça. Bon, New York nous permettra de mettre une sur à côté de Kazar, pour le coup. On a pas mal de points d'avance. Il peut partir maintenant. Parce il considère qu'il est trop en retard. Il n'est pas trop en retard, je pense. À partir du moment où Strong Guy il peut quand même l'activer, peut-être. On verra. Hop. Ok. Hazard, ok. Cool d'avoir tué un Raptor dans ce cas-là. Et Nightcrawler, on est devant hein, aucune raison de concile. hein, en plus on a Unslow donc on va faire ce qu'on voulait, ça, Tout simplement, Blue Marvel on aurait juste mis Blue Marvel à droite j'imagine, ou alors on aurait déplacé un Wondoo et on aurait mis Blue Marvel au centre. Pour la Angela. Au centre, il a quand même ce Bishop qui peut faire des points. Surtout que là, à la fin, il est censé tout jouer. Il est même possible que j'aurais pu me lancer un Raptor de gauche à droite. Après, rien ne me dit que son strong guy, il va l'activer. Il a 5 cartes en main. Il est pas sous Serra, hein, le gars. Donc certes, il doit jouer de la défausse, des Blades et tout. Mais encore avec Serra, les 5 cartes, elles peuvent partir c'est pas la même hein. je pense qu'il va il va partir de, de la game Imagine, hein. je pense qu'il va partir ouais. magnifique ok bah écoutez on va s'arrêter là vous voyez le deck est fort hein. le deck est cool efficace et puis, euh, bon, free to play, évidemment, on est en poulain. Forcément, la collection, on l'a vite en poulain. Euh, merci à tous. J'espère que cette deuxième vidéo sur cette série des decks poulains euh, vous a plu. Et puis, euh, voilà, la prochaine, elle arrivera la semaine prochaine, je pense. Début de semaine prochaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde